Bonjour à tous, nous sommes le 20 janvier 2021. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de Joe Biden à la Maison-Blanche avec très, très peu de, de personnes, comme vous le savez, parce que dans le fond, le public a été interdit. On a placer des drapeaux américains sur le terrain où on doit accueillir euh, la population habituellement et on a 25 000 soldats qui sont euh, plac en, en placés euh, comme en garde pour essayer de surveiller euh, euh, quiconque voudrait euh, euh, d'une manière ou d'une autre euh, euh, troubler cette cérémonie qui est très très fade très sombre dans le fond parce que on se trouve à, à démontrer un peu de la manière qu'on va voir les prochaines années euh, dans cette démocratie euh, qui est qui n'est plus une démocratie aux États-Unis donc on va euh, euh, mener euh, le, le, le, le le le bâton euh, de la, la gouvernance avec euh, de la rigueur même si ça paraît pas même si Joe Biden a dit qu'il voulait tout simplement s'ouvrir euh, à, à tout le monde et tout ça mais dans la réalité euh, de voir ça déjà comme ça d'avoir biffé le droit de s'exprimer à 50% de sa population on voit déjà que c'est une dictature une dictature euh, qui vient du mot ben, c'est dicté, donc on dit quoi faire aux personnes, on n'a plus la, cette liberté de penser et surtout les médias ont embarqué dans ce discours-là d'une manière assez importante donc peu importe, euh, moi je veux parler au niveau de l'économie, il euh, y a euh, quelque chose qui se produit en ce moment euh, qui est plus important que l'inauguration de Biden, parce qu'il va y avoir Tom Hanks qui va faire son petit discours euh, Lady Gaga qui va faire aussi sa petite euh, chanson c'est peut-être déjà fait à l'heure. La qui se parlent et aussi on va avoir très très peu de personnes qui vont écouter ça mais de toute façon euh, je pense que les médias vont dire que c'était une cérémonie extraordinaire et c'est une nouvelle ère mais la réalité c'est pas ça du tout mais ce que je voulais vous parler c'est euh, Janet Yellen qui euh, va être euh, elle aussi sur une inauguration si on veut euh, au Trésor américain secrétaire du Trésor américain euh, Janet Yellen qui est une ancienne euh, présidente de la Fed euh, qui a contribué elle aussi à faire souffler euh, la, les bulles un peu partout et d'ailleurs aujourd'hui on a des nouveaux records à cause de cette inauguration et aussi euh, ce qui est important à comprendre c'est pas le fait que Biden euh, soit présent peu importe que ce soit Trump Biden euh, je veux dire comme Gregory Menarino dit euh, ce ne sont que des poppettes, des petits euh, euh, des petits jouets aux, aux mains de, de de grandes banques euh, de des grands de ce monde euh, qui dirigent vraiment la planète et euh, ici la grande banque euh, de la planète c'est euh, non pas JP Morgan même si JP Morgan est énorme mais c'est la Fed la Fed qui crée l'argent à sa guise à partir de rien et qui va continuer à le faire d'une manière encore plus plus important dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parce que là, il y a le 2 2000, euh, 2000 milliards, 1900 milliards qui s'en vient. C'est une petite aide de secours comme ça. Mais après, on va assister à des, des, des aides massives. On dit des aides. Dans le fond, on injecte de la monnaie. Et plus loin que ça, comme je vous ai parlé, et de toute façon, ça vient pas de moi, c'est que la monnaie, euh, excusez, papier, même électronique, qu'on comme on connaît, le dollar américain, n'existera plus dans le futur. Il va, Lui-même va encore exister euh, en tant que monnaie, mais c'est plus que ça, on va créer une crypto, euh, c'est le gouvernement américain qui l'a dit, au Canada aussi, on l'a dit, euh, on va créer de la crypto, on va donner directement aux citoyens euh, de l'argent pour qu'ils puissent consommer. Euh, et euh, c'est une nouvelle manière de voir qui va être là pour... Euh, on dit pour l'éternité, rien dure éternellement, euh, c'est probablement la fin de l'Empire, l'Empire euh, euh, américain, mais l'Empire américain euh, occidental, euh, qui est allé au-delà au de... De, du système ben, capitaliste là, qui devait être avoir comme base les échanges, les échanges entre individus, donc euh, on n'est plus là-dedans du tout, donc c'est euh, les banques fédérales, surtout la FED qui va euh, continuer à contrôler la planète, elle devient l'acheteur de tout, euh, comme au Japon, euh, dans le fond, on, on assiste à la japonisation de l'économie américaine, mais ça fait longtemps et ça va s'accélérer, c'est sûr, on est à 135, 140 pour du PIB depuis, euh, euh, on a monté euh, la, la, la masse monétaire, et bien la dette aussi, euh, je pense que c'est de 25% depuis le début de 2000, à cause, on dit, de la crise du coronavirus, mais ce sont des paradigmes qui sont absolument euh, effrayants pour l'avenir, mais les bourses vont continuer à monter, euh, c'est sûr. Donc, euh, première, euh, premier clip, tout simplement, pour vous montrer le nombre de personnes qui se trouvent à avoir été rap rapatriées, les soldats, par euh, Donald Trump. Et on est maintenant... Euh, on a 25 000 soldats... Euh, à Washington, en Afghanistan, on est rendu à 2500. En Irak, 2500. En Syrie, 900. Donc, les troupes sont vraiment, euh, en ce moment, en présence euh, euh, sur le sol américain. Et on va voir ce que ça va faire parce que, dans le fond, c'est une situation, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, qui est très, très bizarre bizarre pareil, il faut voir ça, il faut comprendre euh, pourquoi avoir toutes euh, rapatrié les troupes et surtout les avoir placées euh, dans une ville où ce qu'on a personne. Je sais qu'il y a des il y a quand même des personnes qui s'en viennent à Washington avec euh, leurs armes. Je sais pas si c'est ça. On a 30 personnes qui ont investi le capital dernièrement et pour en tout cas, peu importe, on va aller sur le terrain économique plutôt que politique. Euh, donc euh, c'est ça, ça, ça se trouve être le première euh, la première diapositive pour vous montrer que euh, l'inauguration de Joe Biden qui est un peu euh, comment je pourrais dire ça se trouve être une petite une fête là, une petite fête mais privée parce que dans le fond on n'a pour beaucoup de personnes et surtout c'est un, un, un bon une démonstration euh, que le nouveau président des États-Unis est là pour rester et que Trump euh, probablement euh, le fait que Trump est parti, là, euh, je pense que les Américains vont voir qu'est-ce que Biden va leur offrir et avec ça, euh, euh, ça va continuer parce que dans le fond, euh, Joe Biden va offrir beaucoup, beaucoup d'argent aux Américains. Si c'est ce que les Américains veulent avoir de l'argent, tout simplement, ben, euh, à toutes les fois qu'on va avoir euh, des baisses, les Américains vont redemander de l'argent, ils vont le faire savoir. Ben, on dit les Américains, on dit la bourse aussi, les indices boursiers. Donc, euh, à toutes les fois qu'on va avoir des choses, des descentes parce qu'on est dû pour une bonne correction on est quand même euh, au niveau boursier tout est à la hausse on a des nouveaux records encore et en plus euh, l'achat sur marge et c'est est, est, est du jamais vu euh, et aussi on a de euh, beaucoup beaucoup d'euphorie de, de, de, qui habituellement euh, l'euphorie précède une correction et c'est pas encore arrivé on est en janvier. Janvier, d'habitude, c'est un mois qui nous dicte un peu un peu ce qu'il va y avoir dans le reste de l'année. Et c'est sûr qu'il faut dire que c'est pas un marché boursier normal qu'on vit. C'est vraiment un, un marché boursier artificiel où ça se trouve être de l'injection monétaire qui fait en sorte que les indices montent, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication que ça. C'est directement -relié. Et Ici, si ça se trouve être le. Mon graphique est un peu petit, là. Ça se trouve être le standard Poor'. Euh, c'est sur le Standard up qui continue à connaître euh, euh, de l'euphorie et dans le fond c'est l'argent qui est qui est injecté euh, euh, dans le système qui fait en sorte ben, les investisseurs ont dit c'est de l'argent gratuit qui est donné euh, par les gouvern le gouvernement, surtout américain parce que c'est la banque centrale et, et là maintenant avec le nouveau paradigme, le fait que Janet Yellen euh, entre en fonction aujourd'hui, elle-même euh, donc on n'a plus besoin de demander euh, euh, la permission à la banque centrale pour euh, injecter des capitaux, le gouvernement va piger ou donne euh, tout de suite ses directives et on injecte de Donc, on est dans ces paramètres-là. Euh, ça va continuer à monter, mais on pourrait quand même connaître une bonne correction prochainement, mais euh, les gouvernements ne feront ne, ne, ne, ne, vont intervenir massivement si on a une autre chute, euh, c'est garanti, parce que les gouvernements euh, ont... Commencer à alimenter d'une manière vraiment importante euh, les euh, cocaïnomanes euh, boursiers de, euh, à Wall Street, donc ils ne peuvent se passer de euh, cette cocaïne monétaire euh, donc pour survivre, euh, ça leur en prend tout le temps, donc c'est ce qu'on va faire. Et aussi vous parler... Ben, c'est tout relié ensemble, et on va finir avec l'or, euh, mais euh, ça se trouve être la vélocité de la monnaie, tout cette injection massive de monnaie dans le système fait en sorte euh, que, dans le fond, euh, on devrait avoir quand même un une économie qui repart euh, à la hausse. Il euh, n'y euh, en a rien, c'est que dans la... La... C'est sûr que dans l'immobilier, le... oui, ça fonctionne beaucoup, surtout aux États-Unis, mais aussi les petites villes. Ici, moi, je suis à Trois-Rivières et on a une explosion de construction. C'est un peu comprenable. Il y a 35 000 ou 36 000 personnes, euh, ou personnes où... enfin, euh, ça doit être des personnes, qui ont quitté Montréal pour s'en venir en banlieue. Et, euh, bon, on dit banlieue simplement banlieue, dans les petites villes au Québec. Trois-Rivières, nous, ça, refle, ça, ça fonctionne, ça va refleurir, je suis convaincu, parce qu'on est une petite ville qui va devenir très grande, mais Montréal est abandonnée de la même manière que New York, Los Angeles, les grandes villes, surtout la mairesse de Montréal, est, est absolument dans la même idéologie que Biden, que les communistes, donc euh, Montréal va faire comme le reste des grandes villes, va se vider tranquillement, et euh, les petites villes vont en bénéficier et c'est ce qu'on qu vit nous ici à trois -Rivières. et euh, ça, ça se trouve être tout simplement euh, ben c'est pas compliqué ça se trouve être l'injection monétaire euh, on a injecté de, de, de l'argent artificiel euh, dans le système euh, depuis mars à cause du coronavirus et on continue à le faire on n'a pas arrêté là on voit très, très bien ici. On n'a vraiment pas arrêté d'injecter de la monnaie dans le système. Et M1, comme je vous avais expliqué, ça se trouve être tous nos... les comptes de banque personnelle, de, d'entreprise, le cash qu'on a, euh, euh, soit de manière digitale, de manière personnelle, en argent, en papier, tout ça. Ça se trouve être ça. Et plus qu'on avance dans le temps, plus cet argent-là est paralysé dans nos poches, dans nos comptes de banque, et ne circule plus dans le système. Vous allez dire, l'économie est arrêtée, je comprends tout ça, mais il y a aussi la crainte qui est là, la crainte de l'avenir, euh, et à cause de ça, bien, on constate que la vélocité de la monnaie a jamais été si basse, euh, c'est un record absolu. Donc, euh, on se trouve à avoir une économie paralysée, euh, où les riches vont devenir encore plus. Plus riche, on n'a rien vu. Euh, ça va être encore de manière plus euh, euh, importante, surtout aux États-Unis, parce que la grande majorité de la monnaie se trouve là. Et on va avoir des pauvres qui vont devenir encore plus pauvres. Euh, les grandes lignes euh, qui attendent pour des paniers... Euh, euh, d'épicerie gratuit dans des institutions de charité, ben, ils vont en avoir encore plus et c'est la raison pour laquelle le, le gouvernement américain, sous certaines conditions et canadien Canadiens, ça va être la même chose euh, va commencer, euh, on commence déjà à en parler, là. Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle que moi je vous en parle, le salaire de base universel et ça s'en vient, justement qu'on va donner des miettes au peuple pour qu'il puisse tout simplement se contenter de, de quelques miettes et euh, euh, se rassasier avec tout ça, tandis que les, les grandes banques, euh, euh, les, les riches de ce monde vont continuer à s'enrichir d'une manière très importante. Ça ici, la dernière section que je voulais vous présenter, c'est l'or, Parce qu'aujourd'hui, l'or a vraiment euh, le vent dans les voiles. Euh, je ne sais pas si le fond a été fait, ce n'est pas important. On veut regarder à long terme ce qui va arriver. Ça, ça se trouve être un graphique... Euh, euh, bah qui part à peu près de 71, où Nixon a euh, déconnecté le dollar américain euh, à l'or euh, en 71 ou 71, avec son fameux discours qui disait que c'était une mesure temporaire. Donc, euh, il a déconnecté ça. On a commencé à voir l'or grimper, grimper, jusqu'en 75. On a eu une correction, mais dans une tendance haussière. Et ensuite de ça, après ce creux-là, là, on est... Montée de 35$ l'once, jusqu'à 170$, 180$, on a eu une correction pendant quand même 75$, 76$, deux ans, à peu près, un an et demi, deux ans, et ensuite on est parti avec un super bull market qui s'est terminé en 1900$, ben on a atteint 850$ l'once, 1980$ dans ces coins-là, Bam, ben, vraiment, oui, 80$, pas mal... Euh, 1980, et ensuite, là, l'or ben, a végété pendant des années, mais on a eu euh, 20 fois euh, le retour euh, sur euh, 10 ans. Euh, ça, c'est au niveau de l'or. On parle pas des minières ou de qui peuvent avoir un ratio plus important. Donc, c'est la première, euh, le premier clip que je voulais vous montrer. Et on va aller voir un autre clip aussi euh, qui parle de la même situation, mais euh, en 2000, ce qui est arrivé. Et ce que je vous dis, dans le fond, euh, je vous l'ai déjà dit à plusieurs euh, reprises, mais là, je veux relier ça à l'économie directement. La raison pour laquelle l'or va poursuivre cette montée, c'est que dans le fond, on va continuer à injecter de manière très, très importante dans le système. Et avec euh, Jeannette et Hélène, euh, main dans la main, avec Jerome Powell, ça va être une injection tellement massive, surtout avec les politiques de Joe Biden, euh, que le dollar américain va continuer sa baisse. Et euh, oui, on va avoir euh, la nouvelle devise probablement dans le mandat de Joe Biden. Une devise... Une crypto-devise euh, qui a rien à voir avec le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, euh, le Litecoin. Ça va être vraiment une devise américaine, euh, mais une crypto-devise américaine. Euh, canadienne, ça va être la même chose parce que euh, Christian Freeland n'a parlé. Euh, je pense que le, le président de la Banque du Canada n'a parlé aussi. Donc, ça s'en vient et c'est la raison pour laquelle je vous dis que l'or va continuer à monter parce que dans le fond, on va aller chercher quand même euh, quelque chose de solide comme base pour euh, euh, euh, s'appuyer et euh, s'appuyer, je parle, euh, les, que ce soit les individus même, que ce soit les banques centrales, peut-être, il y en a qui le disent, que l'or euh, va peut-être devenir euh, une un des... Euh, des items qui vont faire partie de pour appuyer les devis, je ne sais pas, peu importe, mais euh, là on se trouve à être rendu ici, donc euh, à cette montée-là qu'on a eu, on a eu 7.5 fois en 10 ans, euh, la montée de 2000, dans ces coins-là, on avait 250, 250, bon on va dire 250, le creux jusqu'à 1920, et là on a eu le gros creux, euh, qui est tête et épaule, comme je l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Et là, on est rendu ici, tout simplement. On fait de la consolidation. Et euh, le, le, le, la personne qui a écrit ça parlait le ben, point d'interrogation du Grand reset, Qui s'en vient? Qu'est-ce qui va être? le Qu'est-ce que ça va signifier de grand reset? On n'en parle plus beaucoup, mais c'est encore dans les plans. Là. Donc, euh, grand reset, euh, on dit que ça pourrait être 20 fois euh, en 10 ans, on, je sais pas. On va alors peut-être à 25 000 euh, je le sais pas, mais on va voir ça de toute façon. Et le dernier, euh, justement, la dernière... Euh, pas une diapositive mais tout simplement l'article la, que j'ai placé euh, sur mon site euh, qui parle de cette réalité là vous pourrez aller la, la lire tout simplement je trouve les graphiques ce que je vous ai présenté est là c'est le marché haussier de l'or ne fait que commencer et lui dit que l'or pourrait atteindre euh, euh, 25 000 dollars dans 10 ans ce sera à voir euh, on va terminer en, en, en, en allant voir les graphiques excusez euh, bon, ben, on se trouve à Standard Poor's. Standard port a un nouveau record euh, avec cette inauguration-là. Et surtout, comme je vous dis, tout simplement, pas simplement à cause de l'inauguration de Joe Biden, mais surtout avec l'arrivée euh, de Jeannette Yellen. Euh, C'est là qui est important parce que on se trouve à avoir euh, euh, deux président de la Fed qui vont marcher main dans la main euh, pour injecter de l'argent et sans demander la permission. Donc, euh, on se trouve être un nouveau record en ce moment. Euh, dans Jones, c'est pareil. Euh, l'or, euh, elle, monte, mais comme je vous dis, euh, je ne sais pas si c'est un creux final ici, mais peu importe. Je vous parle toujours de l'or à long terme. L'argent, c'est pareil. Euh, Bitcoin, ça se maintient, mais peut-être qu'on... On a un sommet euh, qu'on a eu là, dernièrement qui va arriver à une correction. Mais peu importe, euh, je pense que les personnes cherchent euh, euh, des refuges autres que... Euh essaye de chercher d'autres euh, refuges que le dollar américain, parce que, comme je vous dis, le dollar américain, euh, aujourd'hui, perd euh, pas grand-chose, des plumes, mais à long terme, ça, ça, ça s'en va à la baisse. Donc, euh, euh, c'était un peu euh, ma, mon analyse aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'on suit ce qui arrive dans les prochains jours encore, encore au niveau, euh, surtout, des bourses, parce que c'est euphorique que les bourses continuent à monter. Et, euh, euh, ça va être à suivre euh, ce qui va arriver dans la suite, mais l'injection massive euh, est loin d'être terminée.